Yo, c'est Kiros! Comment ça va? On a tous la forme? Moi, ça va? Tranquille? Hein J'ai une petite balade aujourd'hui. Hein. Beau soleil bleu. Là, il arrive les grosses chaleurs d'été. Bon, moi, je suis pas trop pour l'été parce qu'il est trop chaud, justement, comme vous avez dit. Enfin, en tout cas, il n'y a plus du tout de pluie maintenant encore. Corse. Alors, je peux vous dire, moi, là ça va être sécheresse jusqu'au mois d'octobre. Hein. Euh, encore c'est comme ça. Et donc, euh, voilà, je voulais revenir sur l'actualité d'une moto qui est en train de faire couler beaucoup d'encre. Enfin, c'est plutôt deux modèles, mais d'abord on va en parler d'abord d'une, après on parlera de l'autre. C'est la KTM 990 Duke R 2023. Alors, euh, pourquoi elle fait parler beaucoup de d'elle Contrairement aux autres années, vous allez me dire, bah, c'est par rapport à son design. Alors, le design est assez euh, particulier, c'est que c'est carrément un copier-coller. Mais là, c'est vraiment le copier-coller de la, de la Suzuki GSX-S1000. Euh, au point que je peux vous promettre que si je vous dis pas que c'est une KTM, je vous la mets devant vous comme ça, vous dites c'est une Suzuki GSXS s C'est aussi simple que ça. Je veux dire, on, on, on rigolait toujours des Chinois, on disait que c'était les leaders pour copier les autres marques et copier les designs. mais là, visiblement, ils ont un nouveau concurrent dans la liste. Là, j'ai jamais vu un copiage pareil. Hein. C'est vraiment du... je dis c'est digne des Chinois. Les Chinois, là, ils faire ça. Ben c'est digne des Chinois. C'est du pompage d'idées, malheureusement, 200%. Le phare est exactement pareil, avec un optique à double optique, euh, vertical. Euh, le, comment s'appelle ça Qu'est-ce qu'il a encore le, le, le, le, Les côtés, les écopes, avec des petites ailerons qui sortent, exactement pareil que la gsx 1000 La boucle arrière est pareil les, la moto, même, même la forme, l'empattement le, et tout, on dirait une gsx 1000 C'est exactement pareil. Alors, ils sont revenus sur une, une caméra. Là, ils sont revenus sur une, sur une, une, une motorisation qu'ils avaient laissé tomber là, donc la 9,90, hein, donc ils se positionnent entre la 8,90 et la 12,90, ils voilà, ont la 9,90. Euh, peut-être au niveau des, pour, pour les prix, peut-être pour la consommation. Hein, ils essaient d'avoir voilà, un panel qui part de 790 jusqu'à 12,90. Bon voilà, on sort ok d'accord, hein, pas de problème. Mais au niveau du design, là c'est un gros point d'interrogation. Alors ce que je veux revenir par là, c'est qu'après, comme je dis, c'est subjectif, hein, je ne fais que commenter l'actualité, donner mon avis hein, de motard. Moi, personnellement, quand la, la GSX S1000 est sortie avec ce design très atypique, hein, pour moi, j'ai aimé certains elles, elles ne l'aiment pas, mais moi j'ai aimé, je trouve que c'est un renouveau de Suzuki, avec des designs au début qu'ils avaient assez vieillots, là ils ont fait quelque chose de vraiment de très atypique, très euh, futuriste, très euh, avant-gardiste, euh, quelque chose vraiment, que quand vous la voyez vous dites, oh putain c'est une gsx s Voilà, c'est ça qu'il faut, il faut que ça interpelle les gens, tu, tu, tu la reconnais parmi mille, mille autres, après comme je vous dis, on aime ou on n'aime pas, c'est comme la mienne, euh, la mienne par exemple, elle peut paraître très sobre, mais elle, elle est atypique, vous la reconnaissez à ce phare rond, euh, euh, cet empattement, enfin bref, les écopes et tout, vous dites Ah, on la reconnaît parmi mille autres, on sait que c'est une CB, c'est aussi simple que ça. Euh, la MT-07 ou MT-09, moi j'aime pas du tout hein, le phare et tout, mais elle, elle est très atypique. Maintenant, quand vous la voyez, vous dites C'est une, une euh, Yam, euh, voilà. Là, euh, avec la, la Suzuki, avec la KTM, je veux dire, le problème qu'il y a, c'est que c'est tellement du copier-coller au point que je suis sûr que le designer a dû prendre la photo de la GSX-1000, il a dit je vais faire exactement pareil, si je ne peux, peux pas le voir autrement que ça. Là, c'est bidon, pour deux raisons. Déjà, ça copie un design actuel, donc ça, ça, ça met le... le la, ça, comment dire, le trouble chez les gens, les gens ne savent plus si c'est une Suzuki ou une KTM. Vous savez quand vous allez dans la rue. Donc vous perdez en identité, vous perdez en qualité. Euh... euh... euh... Et en plus ce qu'il y a, c'est que en faisant un design identique comme ça, c'est que vous perdez l'identité même de la marque. La marque avait une espèce d'optique qui était très insectoïde. Je dis ici, je sais que c'est interdit, mais c'est pas grave, il me laisse passer. Euh, très insectoïde. Et, euh, et justement, les, les KTM étaient reconnus pour ça. On les reconnaissait parmi par Mimino. Donc on disait, ah, ça c'est une KTM. Même si tu n'es pas trop dans la marque, même ma mère va donc en moto, et dès qu'elle voyait la KTM, elle la reconnaît. Elle reconnaît une KTM. Parce qu'elle voit que le, le phare est de telle façon, elle est en orange, voilà. Tu sais que l'orange est KTM, voilà. Bon, là, le, la couleur va rester pareille, ça sera toujours du orange. Mais au niveau du phare et tout, on peut croire que c'est une Suzuki GSX-S1000 que tu es amusé à colorer en orange. Donc c'est pour Oh, c'est profondément stupide. C'est euh, là, on arrive à un niveau de bêtise qui est, qui est assez élevé. Quoi. Je veux dire, euh, vous perdez vos identités. En plus, vous faites un design qui est assez euh, particulier du phare avant. On dit, on aime ou on aime pas. Et moi, je vais partir de ceux qui aiment. Il y en a très peu qui aiment ce design, justement. Donc, euh, le problème qu'il y a, c'est que là, vous, êtes, vous allez vous retrouver face donc, à, une, à une moto qui est euh, très atypique, même trop atypique pour certains. Donc ça va, ça va leur gâcher la vente. Plus, c'est les, les gens vont dire, mais attendez à ce niveau-là, je préfère j'achète une gsx 16000. Pourquoi Parce que la gsx 16000 elle est vendue 13 000 euros et KTM les connaissances, ça va être au moins dans les 14-15 000, 000 euros. C'était même plus, même 16 000 parce que KTM les prix euh, contenus, ça n'existe pas chez eux. Euh, donc, les gens vont dire, bah, c'est pour avoir le même design comme ça, la même gueule, et même le même, le même le même compteur, le compteur qui sort bien comme ça vers le haut, espèce de boule que ça fait ce compteur, c'est exactement pareil que la GSX 16000. Mais alors, le truc, c'est exactement avec les petites ailerons sur les écopes et tout, la même boucle arrière, la même le même empattement, le même design. Le type a dit, mais attendez, d'un côté, j'ai une GSX 16000 qui est très fiable avec un moteur euh, qui est vraiment réputé. Euh, une moto qui est vraiment euh, au point hein, avec tout tout barre d'électronique mis à part qu'il manque un écran TFT mais ça s'en fout qui est vendu 13 000 euros tout équipé et d'un autre côté je vais avoir une moto qui va être à coup sûr vendue entre 15 et 16 000 euros qui est exactement pareil à, à s'y méprendre euh, surtout qu'en plus d'un côté vous avez un 4 cylindres que moi, moi personnellement j'adore les 4 cylindres c'est très fiable et c'est très euh, endurant et d'un autre côté vous avez un bicylindre de 990 cm3 Contre une GSX-S1000 qui fait quand même dans les 1000, à peu, près, à peu près, un peu plus de 1000 cm3, enfin on va dire 1000 cm3, 4 cylindres. Donc le, le truc c'est ça, c'est que forcément vous allez vous diriger vers Suzuki, donc ils vont se perdre, des, des, non seulement ils vont perdre l'identité de leur moto, et de leur marque en général. Deux, ils vont perdre des clients parce que les gens ont un phare euh, un optique comme ça, vertical, euh, qui est vraiment, vraiment prononcé hein, en plus hein. Euh, avec une moto comme ça qui ressemble exactement à un GSX-S1000 ça ne va pas leur plaire et trois, les gens vont regarder le prix ils vont dire "Mais quitte à choisir une moto comme ça qui ressemble à un GSX-S1000 bah, autant prendre une gsx s à ce moment là quel est l'intérêt je la paye moins cher et j'ai exactement le même design avec un moteur beaucoup plus développé d'un côté j'ai un 990 d'un autre côté j'ai un, un 1000 cm3 je, je, je, et en plus je le paye moins cher, je, je, je comprends pas le délire, je Je comprends pas le délire de chez, de chez KTM, s'il y a des gens qui comprennent ça, ou qui ont un avis différent du mien, je veux bien l'entendre, il n'y a aucun souci, hein. je vais vous laisser en commentaire, il n'y a aucun problème, mais moi je je comprends, pas la, je comprends pas le délire, je comprends pas la marche à suivre de KTM, je comprends pas où ils veulent en venir, en faisant ça, c est, c est, c est, je vous dis, ils perdent leur identité, ils ont une moto qui va valoir plus cher, parce que je les connais chez KTM, c'est super cher à euh, avec une, une cylindrée moindre parce qu'il met toujours 990 cm mais en vérité non, ça doit être à 900 euh, contre d'un autre côté, côté vous avez une gsx qui voilà, qui est beaucoup plus euh, aboutie je dirais, beaucoup plus puissante je comprends pas le délire voilà. bon, écoutez, je vous ai donné un avis, en tout cas vous me direz vous en commentaire, sinon je vous remercie pour votre fidélité à tous et à toutes on est déjà 1510 abonnés ce qui est énorme hein. Euh, on, a passé déjà, on a passé le cap des 1500 abonnés, donc je vous remercie vraiment euh, pour ça. Et puis euh, je vous dis à plus pour euh, une nouvelle vidéo à euh, sur euh, l'actualité. Allez, ciao ciao.